Ara, Tarek. Ah non, mais il y a pas de dragon en plus. Ouais, non, elle a kairé. On va partir en Odora euh, greedy. Enfin. En Odora. C'est greedy, Eudora par définition. Ah, revoilà mon commandant préféré. Je suis prêt, c'est quand vous voulez. Euh, salut prétendant, du coup BG il n'y a plus de compètes, euh... oui, de temps en temps il y a des compètes, des tournois communautaires, après euh, là on arrive sur euh, la fin de méta, Et la prochaine extension arrive bientôt, donc euh... dans deux semaines à peu près je pense, Là, il faut se faire plaisir un petit peu. Ah Dommage, la bataille fait vraiment rage, dites donc. Euh, bah, en toute façon, on doit faire, on doit cliquer ici, donc ça va être le Captain Pike. Et un clic. Faut quand même gagner les combats. Hein. Le problème de Dora, c'est que c'est un perso qui normalement gagne pas les combats au début. Et donc en fait, le buddy n'arrive jamais. Et c'est ça qui fait que le perso est, un... est probablement le plus mauvais du jeu. Enfin, un des top 5 plus mauvais du jeu. Sans le buddy, en fait, c'est viable. Hein. C'est juste un mauvais perso sans buddy. Mais c'est pas ultra trash. Là, c'est pas du tout combo avec le pouvoir quoi. Ah... Ok, ça passe. Plus que 10. J'aime bien ce play parce que ça a donné beaucoup de stats à mon Captain Pike. Ce qui me permet de, bah, de gagner le combat accessoirement. Donc au lieu de roll ici, au lieu de faire un roll, bah, finalement j'ai donné euh, deux d'endurance au Pike, ce qui est très bien. Faudrait que les micros elles se boostent entre elles. Là on va up au prochain tour. La 5-5 va tenir. Ça devrait être ok. Ah nice. Bon pas mal hein. 7. pas vraiment rester dans la taverne. Ce qui fait mal c'est que là on sait qu'on va, va perdre quoi. Donc on perd un mana sur le buddy. Tour d'après on va re-up pouvoir. Tour d'après on va re-up pouvoir. Donc là notre buddy fait moins 2, moins 2, moins 2. Donc il va quand même coûter 1 mana ce diable. Pas si grave mais. Bien, en fait pour euh, Blackbone 29 c'est normal si t'arrives pas à jouer Eudora C'est vraiment un, comme j'ai dit un, un perso exécrable Après il faut euh, Tu pars sur une, la Rafam Curve Là, Tu commences à faire Pouvoir héroïque T2 Et après tu fais Pouvoir héroïque chaque tour Et euh, tu commences à monter sur les 6 gold Comme ça tu montes Pouvoir Montes Pouvoir Montes Pouvoir après, si t'as un token au début, tu peux, peux, tu peux faire pouvoir T1. Et ça t'oblige à partir sur une curve extrêmement agressive. Je pense que la Rafam curve, c'est celle qui est la plus euh, confortable, réconfortante. Content pour voir. Est-ce que tout se passe bien <rire> <rire> <rire> La chance est de mon côté. Ouais, le prochain tour, le problème, c'est que ça va coûter... Vous euh, voyez, là, toutes les pièces perdues, c'est moche. Parce qu'au prochain tour, ça coûte 3 mana. En fait, 3 mana, on peut même pas... Au moment où on fait pouvoir, on peut même pas récupérer le vol de mec. Ouais, c'est vraiment infâme. Hein. En fait, là, on a perdu 3 combats pour le moment. Ces 3 combats-là, on les gagne. Bah, ça, ça coûte euh, 2. Non, 2 ou 3 combats Peut-être 2 combats. Vous voyez Là, normalement, ça, ça coûte 3 mana Et on pourrait faire up, pouvoir, au pire on vire un truc. Bon, après... Normalement, dans le jeu, tu gagnes pas tous tes combats. Mais le premier remarque, on l'a perdu. Bref. Ouais, ça reste chaud. Le, le, le pouvoir n'est pas du tout euh, en corrélation mathématique avec le, le, avec le, le buddy. À moins de jouer contre des gens qui ultra rush. Typiquement, là, il y a peut-être des gars qui sont à 24. C'est vraiment rare, mais ça peut arriver parfois. Lui il est particulièrement fort en plus. Bon. Ouais. Ou alors on prend vol de mec et on va pas chercher la ta 25. Mais la ta 25 elle est quand même importante. Oh c'est fort ça L'ardeur la la oh. ça fait pas partir en compo. Hein. L'ardeur ça sert à rien. soit massacreuse, soit pas le froid. Je pense que pas le froid c'est meilleur parce que ça me permet de vraiment d'optimiser Pachemar. Et en même temps d'optimiser eux aussi. Je crois que c'est pas le froid là. Ah, l'ardeur c'est trop weak. Hein. Je sais pas. C'est dur à dire en vrai. Hein. Au moins on a déjà l'ardeur hein, si on trouve Greta. Hein. Peut-être on ne va pas insulter le destin, on va quand même prendre l'ardeur. En fait, en termes de tempo, je pense que je suis pas si mal avec ça. Plus la 6-6, ça va. Hein. Franchement, on a eu de la chance là sur le Pachmarin doré. Après, euh, la Massacreuse, elle booste tout. Hein. Pirate, Uran, mort-vivant, mecha. Ouais, ah, mais c'est monstrueux. Plus Naga, non, mais c'est exceptionnel. Non, mais c'est exceptionnel en vrai. Quand on y réfléchit bien, c'est exceptionnel. La massacreuse, elle est totalement dingue. Hein. Elle fait plus 10, plus 10 chaque tour. Hein. Euh, salut, Excalifrag. Euh, hello, Fish. J'ai bien reçu mes courses HelloFresh. Et franchement, je suis agréablement surpris. C'était pas mal du tout. Ah bah, je t'avais dit. J'avais pas de raison de vous mentir. J'ai aucune raison de vous mentir. Ouais en fait tu peux pas jouer Pirate si t'as pas Greta Oh là on est quand même bien hein. euh, Franchement après on a vraiment chaté Pachemar hein. Y'a pas beaucoup de trucs vraiment dorés qui sont super forts très tôt comme ça Ça c'est bien Ouais c'est bien Il fait bien en vrai De toute façon on peut pas up On va faire euh, ça Le pouvoir, on le fait plus maintenant, on s'en moque. On va juste faire une strat de up. Ça, là Ouais, ouais j'aime bien cette strat. Et là, maintenant, on va turbo-up. Et franchement, je n'insulte... Je, je, Comment dire je... Je me laisse vraiment la possibilité de jouer Naga aussi. Là on peut jouer Pierre, on peut jouer, tout jouer. L'important c'est si on tient on peut tout jouer. Mais vous voyez c'est le problème, c'est que là si j'ai pas un Pachemar, c'est pas du tout la même game. Hein. Mais c'est vrai que cette massacreuse elle était pas du tout évidente sur le papier, c'était soit l'ardeur soit l'autre. Et en fait en termes de stats pur, bah, c'est monstrueux. C'est vraiment vraiment cool. Ouais, Le pouvoir, on le fait qu'une fois dans une game. Et là, on va vraiment essayer d'aller chercher les limites dans la taverne 6. Hein. Franchement, on va essayer d'y aller dans la 6. Hein. Je pense qu'on peut. Hein. Naga, ça peut être cool, surtout avec les micronomies. Parce qu'en vrai, le micro, on peut le mettre en ueux module. Et quand on joue Naga, on n'a pas forcément envie d'avoir 7 Naga sur le board. En vrai, parfois, 3-4 Naga, ça suffit avec des cartes un petit peu clés, entre guillemets. Ouais c'est bien, hein. c'est plus que bien, hein. clairement plus que bien. Beau bon travail, continuez sur votre lancée. Ça, c'est pirate, mais c'est trop lent. Prochain tour, je vais refaire le up. Je pense que ça. Je pense que j'ai un board qui est vraiment gros et je peux me permettre de refaire le up. J'ai un peu de stats avec ça. Il faut que j'aille dans la 6, je pense, pour aller chercher Orgozoa, pour aller chercher At Atitza. T'aimes bien ces serviteurs double nationalité <rire> Les serviteurs franco moldave Ouais, non, c'est sympa. Après, c'est pas, pas exceptionnel comme patch, de, de, les serviteurs double nationalité. Mais, euh, mais c'est vrai que ça apporte un truc en plus, en termes de construction, de difficulté de, de, de jeu tout simplement, c'est très intéressant. En fait, pour un joueur euh, qui joue peu, ça rajoute pas de la difficulté. C'est pas une quête, c'est pas un buddy, c'est pas un truc que tu dois prendre en considération. Mais quand tu as envie de passer un petit cap en termes de technique, bah ça peut te permettre de rajouter de la technique à de la technique, donc c'est cool. Et si serein pour mettre les petits serviteurs devant bah en vrai je suis hyper serein, mais c'est vrai que dans l'absolu je pourrais faire ça. Mais c'est vrai que je suis assez serein. T'as raison, c'est vrai que j'étais d'une sérénité... Euh, d'une sérénité absolue. Il va y avoir des ennuyaux, on va mettre place à Cross First. Et je pense vraiment que mon board il est exceptionnel. Il est assez homogène en vrai, il n'y a pas qu'une seule créa qui est 30-30 Il y a vraiment plein de trucs Normalement à ce stade là de la game, parfois tu as une grosse créa qui peut être 40-40 ou un truc comme ça mais Là on en a plein de grosses Genre nos créatures elles attaquent et elles ne meurent pas, ça c'est quand même assez beau C'est comme ça qu'on génère de la value Oh, on n'en a eu que deux, c'est pas beaucoup. Hein. Pas les meilleurs. Vos ah. Les serviteurs ont vraiment tout donné. En barreux. Oui. Hey. Les garder pour plus tard ouais la massacreuse elle a donné tellement de stats tactois elle donne 5 elle donne 10 10 donc euh, elle a donné déjà 40 40 ou 30 30 hein, je crois 30 30 T'as scaling. Est-ce qu'on le considère, lui Je me dis, est-ce que c'est pas trop tard pour partir en Murloc Sachant qu'il n'y a pas élémentaire. Je suis pas sûr de considérer Magma Lock. Après, Magma c'est intéressant si on joue pirate. Mais on a ni Greta, ni Lardeur. Je suis pas sûr que ce Magma Lock, on doit le considérer. Là, j'ai quand même plus envie de jouer genre Naga, ou... C'est dur, après, de virer mes cartes. Hein. Franchement, je pourrais presque jouer Théotard. Hein. Là, on est un peu dans une compo où ça, c'est devenu gros, à force. Ça, c'est gros. Il y a peut-être une, une, une, une compo Théotard à faire. Hein. Alors, ce serait peut-être pas top 1 ou top 2. Enfin, pas top 1. Mais si on, est, on fait top 2, top 3, euh, faut pas tout le temps viser top, euh, top 4. Hein. Enfin, top... Euh, ouais, justement, faut pas toujours viser top 1, je veux dire. Après, on n'a pas un bon perso, ouais. Bah après Magmaloc, je peux le dorer, c'est clair. et faudrait jouer bra... faudrait trouver Bran, quoi. Quand bien même tu le dors, il faut quand même pouvoir générer des cartes. Oh Je les dors, c'est sacrément cool si on trouve un... Après, l'ardeur dorée, ça fait pas non plus euh, combo infini. Je ça, ou... Oh. Ah, ça a pas suffi, hein. Bon, par contre, euh, Fryer d'Ashara, c'est bien. On va aller vite parce qu'en vrai, on a pas tant de temps que ça. On a quand même pas mal de choix, je trouve. Faucheur. Faucheur, c'est bien en aga. Terre. terre J'ai envie de prendre ma ce magma lock mais pour la justice Ça me beaucoup Je pense qu'on va commencer à virer Massacreuse quand même. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. engager une de ses recrues. La question c'est est-ce qu'on gèle ce guetteur En même temps, j'ai envie de tripler E, j'ai envie de tripler E, j'ai envie de trouver Orgozoa, j'ai envie, de des... envie de jouer des cartes quoi. Là, euh, non, je crois que je vais pas le geler. Hein. Même un Bran serait pas mal. Hein. Là, ce qui est bien, c'est que je vais quand même vraiment rajouter de la tempo à mon board. Ah, ça c'est pas vraiment, c'est très très chiant. Ouais, là c'est très très mal quoi. Heureusement qu'on est à peu près équilibré mais là on... Ah, on a quand même vraiment fait des hits dégueulasses. Ouais, Zut. Dommage parce qu'avec des meilleurs hits on passe. Il se venge de tout à l'heure lui. Hein. Un peu cher le pouvoir. globe on fait le pouvoir juste pour euh, c'est quand même assez léger non je pense pas ah. Greta, Greta c'est un peu naze hein. je vais les virer les petits loulous hein là dessus c'est certain. et Naga. Ça ouais, j'aime bien parce que ça, ça, ça vire, hein, je crois. Ne pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. ça cause dorée ça n'existe plus de toute façon. Je vais prendre le roll je crois. Ah, orgo. Peut être un peu tard pour Orgo, hein, malheureusement. gelé parce qu'il y a le taunt sur Mounted. Je pense qu'on va partir sur un truc un peu ménagerie ici. Hein. Tant pis on a loupé euh, on n'a pas trouvé Atissa, on n'a pas trouvé Bran. On doit être pragmatique. Et on doit partir sur une compo un peu big. Et finalement c'est pas si mal dans une compo big de garder euh, le vol de mec. Je mérite tellement plus de spectateurs. Ah oh, C'est gentil, merci. Il oh, y en a déjà pas mal. On mérite ce que l'on a. Hein. Souvent, on mérite quand même ce que l'on a. Bon. Nice. Ça devrait te faire top 4. Ok, super. Euh... Ça, on clique et on le jouera à la fin. La boule magique. Ne pas non plus. Tenez, Greta. Titsa. Ça c'est pas mal. Là, en termes de Naga. On va virer lui quoi. Bon, hein. Ah ça c'est gros ouais, Il est pas mal mon play hein. Il y a de la belle stat C'est compliqué à gérer comme board Parce que c'est... Il a triché lui ou quoi Comment oh, il a ça ah, C'est dommage On a un board d'exception hein. Mais lui Il a pas un board qui existe Ah trop dommage Ah GG hein, Rien à dire Ah il a mis 18 hein. Bah écoutez top 3 hein. On prend hein. Franchement c'est une belle game d'Eudora On a chaté Eudora Eudora maximum c'est ça Après tu peux faire 1 et 2 Mais on va dire qu'à ces niveaux là c'est compliqué. Mais le board est très fort. Hein. Franchement, là, on, fait, on est tour 12. On fait troisième. Honnêtement, si je fais premier avec une sortie comme ça, avec une, finalement, ma compo était très, très cool avec la Massacreuse. On part sur... Et à la fin, on part sur une ménagerie à la fois avec des Boubous Divins, à la fois avec des poisons, à la fois avec quand même des cartes qui peuvent taper et rester en vie. Donc, euh, on... en fait, on a un board qui est parfait, mais ça manque un peu de peps.